d'une séance de détente et d'étirement, je vous propose un 10 minutes tout en douceur pour la fin de la journée. Préparez votre tapis et votre coussin au besoin pour votre tête. On va commencer sur le dos. Allongé confortablement sur le dos, les deux pieds à la largeur de ses fesses, on va poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Prenez conscience de l'inspiration par la poitrine en ouvrant les côtes et soufflez en relâchant le ventre et en relâchant la poitrine. Commencez maintenant à inspirer par le ventre puis développer la respiration dans la poitrine et en soufflant laissez relâcher le ventre et laissez fondre les côtes et le dos dans le sol. Sentez le ventre se gonfler, sentez les côtes s'ouvrir et en soufflant avec la bouche détendue, Laissez relâcher le ventre, la poitrine et le dos dans le sol. Une dernière fois, on se dépose, on respire profondément. Tranquillement, on va relâcher les bras le long du corps et les lever vers le ciel. Et en soufflant, on va les amener loin au-dessus de la tête. Et en inspirant, on va ramener les bras vers le ciel puis vers le sol. Continuez en faisant attention de ne pas soulever les omoplates, ni de rapprocher les épaules des oreilles, ni de soulever le dos ou de creuser le dos. On remonte les deux bras dans les airs, et dans l'expiration, on va amener un bras au-dessus de la tête et l'autre le long du corps. On va donc faire le ciseau des bras. Pensez à respirer, à maintenir les épaules basses et loin des oreilles, et à ne pas changer la colonne vertébrale. Le dos reste détendu au sol. Pensez à respirer tranquillement. Maintenant, on va souffler, amener les deux bras et faire un grand cercle des bras. Levez et soufflez en amenant les deux bras au-dessus de la tête. Ramenez vos bras le long de votre corps. Pensez, même chose dans l'autre sens, deux cercles en gardant les épaules détendues et ouvertes. Bras détendus le long du corps, on va glisser les épaules vers les oreilles et glisser les doigts vers les talons. Inspirez, glissez vers les oreilles et expirez, glissez vers les talons. Gardez bien vos épaules au sol et sentez le glissement. Tournez vos paumes de main vers le ciel et levez tranquillement le dos et redéposez tout doucement votre colonne vertébrale. Inspirez pour préparer et expirez pour lever progressivement votre colonne, puis redéposez lentement en contrôle votre colonne. On va rajouter les bras qui s'élèvent en même temps loin au-dessus de la tête, on va maintenir les bras et on va déposer le dos. Puis, on replace les bras. Levez les bras et la colonne vertébrale progressivement. Maintenez les bras et redéposez lentement le dos. Puis, reposez les bras. Encore, articulez la colonne vertébrale en levant une vertèbre à la fois. On étire les bras au loin et on redépose une vertèbre à la fois. Gardez les bras dans la position et laissez tomber vos deux genoux à droite sans soulever vos épaules, puis ramenez au centre. Inspirez, laissez tomber les genoux à gauche et soufflez pour ramener tout doucement votre dos et vos jambes au centre. Genoux à droite et soufflez en ramenant le dos et les genoux. Genoux à gauche. Et soufflez pour ramener doucement le dos et les genoux. Replacez vos bras en T. On va croiser le genou gauche complètement par-dessus le genou droit. On va décaler un peu nos pieds à gauche. Laissez tomber les genoux à droite et roulez doucement la tête à gauche. Prenez une belle respiration. Et ramenez tout doucement la colonne et les genoux. On refait la même chose. Les genoux tombent à droite et la tête roule à gauche. Respirez. Et ramenez tranquillement la colonne et les genoux. Décroisez, on fait la même chose de l'autre côté. Genou droit par-dessus, genou gauche. On décale un peu les hanches à droite. Et on laisse partir les genoux à gauche et on roule la tête à droite. Respirez. Et ramenez la colonne et les genoux. Encore une fois. Genou à gauche, on roule tout doucement la tête à droite. Inspirez et expirez, on ramène tout doucement. Et on va décroiser tranquillement nos pieds et replacer nos pieds. Genou à la poitrine, main sous les cuisses. On va en profiter ici pour faire une petite berceuse de gauche à droite, tout doucement pour masser notre dos. Et pour remonter, on va rouler en douceur sur un seul côté et remonter en position assise. Jambes croisées, on va aller s'installer pour la sirène. Étirez votre bras vers le ciel et étirez tout doucement votre corps vers le côté opposé. Prenez le temps de respirer et soufflez pour revenir. Changez de bras, grandissez-vous d'abord, puis étirez-vous sans vous écraser. Pensez à respirer dans vos côtes et revenez tranquillement. Torsion de la colonne, on va se tourner vers un côté et pensez à amener le sternum et le nerf ombril vers ce côté. Puis tournez un petit peu plus la tête en allongeant la colonne. Revenez et changez de côté. Pensez à bien respirer, à vous auto-grandir et à détendre les épaules. Revenez. Articulation de la colonne. Dans la même position, on va projeter notre poitrine en avant et basculer littéralement notre dos pour arrondir le dos. Creusez et arrondissez. Allez là où vous êtes confortable, mais ne mettez pas de tension dans votre tête. Niveau deux bras devant vous. Croisez vos doigts, tournez vers l'extérieur et poussez au loin en arrondissant au maximum le dos pour étirer dans le dos et dans les rhomboïdes, puis ramenez vers vous pour vous redresser. Poussez au loin en ouvrant les doigts cette fois-ci, tirez au maximum, puis redressez-vous en ramenant les bras vers vous. Puis poussez vers l'extérieur au maximum et relâchez tranquillement. Levez un bras et tirez vers le ciel, puis l'autre. Allongez les côtes, grandissez-vous étirez. Puis tournez les paumes de main au maximum vers l'arrière en amenant les coups le plus loin possible en arrière pour bien ouvrir et relâcher. On va laisser le menton s'écraser à la poitrine et faire un léger mouvement de non avec la tête tout doucement pour détendre la nuque. On va rouler lentement en demi-cercle sans aller par en arrière. Essayez si la tête se détendre, la mâchoire se détendre, la bouche se détendre. Vos épaules sont lourdes et votre dos est long. Redressez votre tête et tirez vos deux bras vers le plafond encore une fois en vous auto-grandissant. Détendez vos épaules, ouvrez et tournez au maximum vers l'arrière pour bien aller ouvrir la poitrine. Et relâchez. J'espère que la séance vous a fait du bien. N'oubliez pas de télécharger mon programme totalement gratuit. Le lien est sous-dessous et de vous abonner à ma chaîne. A bientôt